Je suis Agathe Le Gall, je tiens la poissonnerie La Criée Gourmande à Châteaubriand avec mon mari. On est installé depuis trois ans et demi à Châteaubriand. Donc on propose du poisson cru en filet ou poisson entier. On a toute une partie traiteur donc, qui est élaborée à base de poissons. Tout ce que nous ne vendons pas, en fait nous le retravaillons en, en plat traiteur. Donc, au gré des inspirations et de nos saisons. On a toute une partie fromage également et la partie cave. Donc on essaye de faire découvrir les produits locaux donc par l'intermédiaire des fromagers du coin, donc Châteaubriand, Issey, Rouget, vin bretagne En termes de vin, c'est pareil, on fait la région et bien sûr le reste de la France. Et au niveau du poisson, on travaille avec des marailleurs sur Nantes, sur Rennes, afin de travailler au niveau des des criers à peu près local, donc ils sont sur la côte atlantique et en Bretagne. On essaye de mettre en avant en fait le conseil au niveau de nos clients. On est là pour les conseiller dans l'élaboration de leurs recettes, notamment sur les poissons crus. On aime bien conseiller sur tout ce qui est poisson entier, que les gens connaissent un peu moins bien et ont moins l'habitude de, de cuisiner.